Bonjour, aujourd'hui nous allons faire de la programmation orientée objet. Donc pour ça on va créer une première classe et après on va euh, l'utiliser. On va faire un exemple avec des rectangles, on va manipuler des rectangles. Donc euh, un rectangle, donc ça a une largeur et ça a une hauteur, et on peut euh, calculer sa surface. Donc là on a par exemple deux rectangles différents. On va regarder comment on fait ça en Python. Alors la première chose, il va falloir qu'on définisse une classe rectangle. Donc on utilise le mot-clé classe. Rectangle. Voilà, deux points, on va la lire. Euh, L'usage, c'est de mettre une lettre majuscule ici, au, au début de l'identificateur de, de, de la classe. Alors on va définir ce qu'on appelle une méthode, donc dans, qui s'appelle se présenter. Voilà, ici on met le self. Ah, et on va simplement dire que un rectangle, quand il se présente, il dit je suis un rectangle. Voilà. Donc là, si on exécute ce code, il ne se passe pas grand-chose. Euh, si ce n'est, euh, donc là, au niveau des variables, on voit qu'il y a la définition d'une classe qui s'appelle rectangle. Donc là, on a défini notre classe. Il, il faut euh, l'exécuter si on veut avoir... Euh, un résultat un peu intéressant donc on va définir une première variable qu'on appelle r1 et on va dire que r1 c'est quoi c'est un rectangle voilà et r1 on va lui demander de se présenter, présenter. voilà on exécute donc là r1 donc c'est donc un identificateur de variable qui va référencer un rectangle qui est défini de cette manière-là, et le rectangle, il a la capacité de se présenter. Donc on va on prend le nom de la variable, on met point, et on peut mettre un nom de méthode. Donc une méthode, hein, c'est une fonction qui est définie à l'intérieur d'une classe. On appelle ça une méthode. Et on voit euh, donc le premier argument, le premier paramètre d'une méthode, c'est euh, self. Donc là, notre rectangle, il dit qu'il s'est présenté. On va créer un deuxième rectangle, donc un deuxième on dit un deuxième objet euh, de la classe rectangle, on appelle ça aussi des instances. Donc R1, c'est une instance de rectangle, R2, c'est aussi une instance de rectangle. Quand on exécute notre code, on a écrit deux fois, je suis un rectangle, ce qui correspond à la présentation, le premier rectangle se présente, et le deuxième rectangle se présente. Euh, voilà. Alors, nous, euh, notre objectif, c'était d'avoir des rectangles, euh, voilà, donc on faut, il nous faut une, une largeur, une hauteur. Donc on va euh, on va mettre ça en place. Alors pour mettre ça en place, on va définir une autre méthode. C'est une méthode un peu spéciale qui s'appelle, qui permet d'initialiser euh, les informations qui sont liées à chaque rectangle. Donc cette méthode, elle s'appelle init. Donc c'est underscore underscore init underscore underscore. Après on va mettre entre parenthèses le self. Donc euh, en premier argument, donc la variable self. Je vous expliquerai un petit peu mieux ce que c'est. Ensuite, pour définir notre rectangle, nous on veut donner donc une largeur. On va, on va l'appeler L et une hauteur. Alors, quand cette méthode est exécutée, reçoit L et H, il va falloir qu'on les dépose dans euh, la hauteur, la largeur du rectangle qui est en cours de création donc on va dire self.largeur égale l et self.hauteur égale h donc quand on quand on fait ça on donc on dit euh, voilà que on va fournir deux deux valeurs euh, lors de la création d'un rectangle et il va falloir les affecter à donc ce qu'on appelle des attributs qu'on a nommé largeur et hauteur alors là si j'exécute le code on va se retrouver avec une erreur parce qu'il nous dit voilà à la ligne donc je, le numéro de ligne donc ligne 9 ici voilà quand on appelle rectangle et eh ben donc c'est ça l'intérêt de la méthode init là elle est appelée automatiquement et là lors de l'appel il nous dit qu'il manque deux euh, deux arguments pourquoi parce qu'on n'a pas fourni L, euh, l et, et H alors nous on veut faire 5 de largeur 3 de, de hauteur donc on va fournir 5 3 et notre deuxième rectangle, on, donc on va lui fournir donc c'est 2 et 6. Donc 2 et 6. Alors maintenant, si j'exécute si à nouveau le code, tout se passe bien. Je suis un rectangle. Bon là on a l'impression qu'il ne se passe pas grand chose. Alors, pour voir la différence, le rectangle R1, on lui a donné 5 et 3. Donc là, on va aller regarder avec euh, l'inspecteur. sur R1, l'inspecteur d'objet. On voit que R1 a une hauteur de 3 et une largeur de 5. Et R2, il a une hauteur de 6 et une largeur de 2. Donc chaque rectangle a ses propres valeurs, largeur et hauteur, donc ses propres attributs. D'accord Alors, on va utiliser euh, ses largeurs et ses hauteurs, alors notamment dans la méthode de présentation, plutôt que d'écrire simplement « je suis un rectangle », on va aussi écrire d'autres informations. Par exemple, on va écrire... Euh, donc, euh, ma, ma largeur est, et puis on va on va afficher la, la largeur. Alors, pour avoir la largeur, on ne peut pas mettre R1.largeur, hein, ni R2.largeur. On est en train, donc le rectangle est en train d'exécuter ce code. Donc, on utilise le mot-clé spécial qui s'appelle self, qui veut dire moi-même. Donc, moi-même, ma, ma, mes informations à moi. Donc, self.largeur. Voilà, ça, ça me permet de dire, j'affiche ma largeur à moi. Donc, on va faire pareil avec la, la hauteur. Donc, ma hauteur, self.hauteur. Donc, une fois qu'on a fait ça, maintenant, quand on va faire, donc, on, on, on réexécute. Et là, on voit que c'est différent donc, en termes de résultats. Hein. Quand le premier rectangle 1 se présente, donc, il va exécuter la méthode se présenter de la classe rectangle donc je suis un rectangle et là il va écrire ma largeur est et il va écrire 5 pourquoi parce que quand on regarde la euh, voilà au niveau de, de R1 bah, sa hauteur c'est 3 et sa largeur c'est 5 donc là les infos sont affichées ici et quand on regarde le deuxième rectangle il affiche euh, 6 et 2 euh, donc ça c'est ça c'est réellement intéressant donc on arrive à obtenir donc chacun on nous on sait pas hein, quand on utilise le rectangle on demande juste de se présenter et il affiche ses propres infos à lui donc euh, alors nous notre objectif c'était un peu plus ambitieux que ça c'était d'aller euh, calculer la surface donc comment on va faire pour calculer la surface le rectangle R1 il va devoir prendre sa propre largeur multiplié par sa propre hauteur et pareil pour euh, pour euh, pour R2 alors, on va créer, donc, une, une, méthode supplémentaire. Je vais la placer ici. Voilà. Donc, indentée. On est dans la classe. Hein. Donc, dans la classe, je définis, donc, la méthode qu'on va appeler surface. Donc, self en premier paramètre. Et qu'est-ce qu'elle doit faire? Elle doit retourner le résultat d'un calcul. Le calcul, c'est quoi? C'est la largeur fois la hauteur. Alors, une fois qu'on est là, on va pouvoir euh, afficher cette information. Par exemple, on va dire ici, on va afficher un message pour dire voilà, surface de R1 égale. Et là, on va dire comment on fait pour avoir la surface. On va faire R1.surface. Avec les parenthèses, hein, parce qu'on appelle, c'est une méthode. Donc, on. Pas d'argument en attendant, il faut quand même passer la paire de parenthèses, et on affiche ça. Et là, je vais faire de même pour R2, pour qu'on puisse comparer les, les résultats. Donc R2.surface. Maintenant, on exécute. Donc on a bien comme, euh, comme résultat, on a bien donc le premier appel qui nous dit, voilà, euh, présentation du rectangle, et après, surface de R1 égale 15. Alors qu'est-ce qui se passe ici donc R1 est défini, euh, initialisé, après on appelle la méthode surface, on va exécuter ce code là. Le self il référence donc euh, R1, donc euh, la zone mémoire donc, qui contient les informations de R1. Donc R1 largeur ça me donne 5, R1 hauteur ça me donne 3, 3 fois 5, 15. On retourne le résultat hein, comme dans une fonction euh, usuelle et ce résultat on l'affiche. Quand on fait la même chose avec R2, on obtient donc un, un résultat euh, qui est euh, différent. Donc, euh, self, donc ça sert à l'intérieur du code à accéder à la valeur de ses attributs. voilà, Mais ça peut aussi servir à accéder à la valeur de ses, euh, de ses méthodes, à, à faire des appels de méthodes. Donc là, on va supprimer ça. Et puis, euh, ce qu'on va faire, c'est que dans la méthode, on va... On va faire dans la méthode de présentation, on va dire voilà, on va écrire euh, ma surface est, voilà. Et puis là, donc c'est pas R2, hein, puisque c'est l'instance qui est en train d'exécuter le code, donc on fait un self de surface. Donc quand on va appeler la méthode de présentation, à un moment donné, on va appeler ma méthode de surface à moi avec mes valeurs à moi. D'accord. Donc là, on va regarder ce que ça donne à nouveau. On réexécute ça. Donc on a bien donc, R1 ici qui se présente. Ça correspond donc à l'exécution de ces quatre lignes, au résultat de ces quatre lignes de code. Donc je suis un rectangle. Ça nous donne la largeur, la hauteur et la surface. Et là, on a pareil avec le deuxième rectangle. Bon, là, on a vu pas mal de choses. Donc on va, on va résumer un petit peu tout ça. <cười> Alors, pour définir une classe, donc on utilise le mot clé classe, voilà, et on indente tout le code qui est euh, contenu dans la classe. Pour utiliser une classe, il faut créer des objets, donc c'est là euh, qu'on fait un voilà, R1 égale rectangle, donc on, on crée des objets, on appelle aussi des instances, ça c'est des mots qui sont, euh, qui sont synonymes. Hein les objets, ils se comportent de la même manière. R1, c'est un rectangle, comme R2, comme R3, etc. etc. Dans la définition d'une classe, donc on, on, on définit des, des attributs et euh, on définit également des méthodes. Self, c'est le premier paramètre de toutes les méthodes. Donc ça c'est à retenir. Hein, donc quand on voilà. Alors, au niveau de chaque attribut, donc les attributs, donc une instance ou un objet, il a ses propres attributs. Pour y accéder, Donc, on, on va utiliser une notation pointée avec le, le petit point là. Donc, Soit on est dans la définition de la classe et on fera self.attribut, soit on est en dehors de la définition de la classe et on donnera donc le, la référence R1.attribut si on veut y accéder. Pour les méthodes, donc, euh, toutes les instances utilisent les mêmes méthodes, hein, toutes les instances d'une même classe. Hein, donc, euh, euh, dans la définition d'une classe, on a le droit d'utiliser ses propres méthodes. Donc, On utilise un point aussi, Donc, on fait un self point, le nom de la méthode avec les, les parenthèses. Hein. Si on oublie les parenthèses, euh, Python il va croire que c'est un attribut. Euh, et à l'extérieur de la classe, donc on fait euh, cet appel-là. Et dernière chose à retenir, c'est init, donc underscore, underscore, init, underscore, underscore. C'est une méthode magique qui est appelée automatiquement euh, lors de la création d'une instance. Euh, le code euh, il est accessible euh, donc sur le, le site web de la chaîne. Donc je, vous, je vous mettrai l'URL euh, en description de, de cette vidéo. Et sur ce, je vous remercie pour votre attention et je vous dis à bientôt. Au revoir.